La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire est dans le sang, Alléluia, à Jésus la gloire, Seigneur nous bénisse richement. Oui. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, psaume chapitre 33, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 33, nous lisons la parole du Seigneur. Psalm, chapitre 33 Juste, rejouissez-vous en l'Éternel, la louange si est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture.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 Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros Le cheval est impuissant pour assurer le salut Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance Voici l'œil de l'éternel et sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté Afin d'arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine Notre âme espère en l'éternel Il est notre secours et notre bouclier Car notre cœur met, met en lui sa joie Car nous avions confiance en son Saint Nom Éternel, que ta grâce soit sur nous Comme nous espérons en toi Amen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 pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble Père et de fredonner tous ces chants que nous avons frédonnés, les cantiques merveilleux que nous avons chantés à ta gloire, inspirés sous la grâce de Dieu, Bénémoine, Père Saint-Dieu. Louange et, et honneur à toi, toi qui es l'auteur de la vie, qui nous anime, notre Père. Toi aussi, comme la Bible le dit, Père Saint-Dieu, que le pardon se trouve auprès de toi, enfin qu'on te craigne. Nous approchons de toi, notre Bénémoine, Père Saint-Dieu, avec reconnaissance, avec aussi certitude. Oh Dieu, avec assurance dans notre cœur de savoir que puisque tu vis, nous vivons également. Aussi. Et c'est toi qui es aussi notre force et notre appui aussi. Nous te remercions encore pour ce peuple qui est attaché à toi, Père Saint-Dieu, avec euh, autant de dévouement aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ceux qui sont ici et ceux qui sont aussi, Père Soubissant, connectés en différents pays où ils sont, mon bien-aimé Père, qu'ils soient aussi bénis et fortifiés. Tu es vraiment notre force, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment aussi notre secours et, et notre soutien. Et tu es le Père qui nous donne encore le pain quotidien. Nous avons tellement besoin, Père. Seigneur, tu n'as jamais cessé de pouvoir, pouvoir à tous nos besoins. Père, merci pour tes filles, merci aussi pour tes fils, merci encore pour tout ton peuple à toi, Père Saint-Dieu, qui aujourd'hui encore s'accroche à toi, béné Père de tout leur cœur, cherchant à pouvoir connaître ce que toi tu veux, Père. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous accordes, béné Père Saint-Dieu, pour les merveilles que tu nous fais encore accomplir, encore parmi nous, Père saint Que ton nom soit béni et glorifié pour ce que tu fais. Merci encore pour les chants, merci encore pour les psaumes, merci aussi pour ta présence encore parmi nous, bon Père, -père Saint-Dieu, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous avons ces moments bénis que Dieu nous donne de pouvoir nous tenir dans, dans sa présence. Comme David pouvait le dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous désirons être dans la maison du Seigneur que nous retrouver dans un autre lieu parce que. Dans sa maison, c'est là que nous avons la joie de pouvoir les louer et les glorifier, comme Ézéchias pouvait réellement aussi le dire. Il a remercié Dieu de lui avoir encore accordé quelques années de plus pour qu'il puisse avoir la grâce et la joie de pouvoir aller dans sa maison pour les louer et les glorifier. C'est ainsi que lorsque Solomon a eu à pouvoir terminer les temples. Il s'est mis à genoux, il a lèvré les mains vers les cieux et il a prié Dieu en disant, quand ton peuple serait amené captif quelque part, l'oscaille, le regard vers cette maison que tu as permis qu'elle soit bâtie en ton nom. Seigneur Dieu des cieux, entends les prières et exauce. C'est toujours merveilleux de pouvoir avoir toujours un lieu où Dieu permet que nous puissions nous retrouver, pour que nous puissions ensemble élever nos voix et aussi l'adorer, parce que c'est là vraiment que Dieu est magnifique. Il descend, il nous accorde le soutien et le secours, il agit et aussi il nous aide aussi dans notre marche avec lui. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous, qu'il vous fortifie vraiment et qu'il vous donne davantage effectivement ce que votre cœur désire. Je prie pour cela, je prie pour que le Seigneur puisse vraiment vous accorder ce dont vous avez besoin pour okay. que votre foi aussi puisse davantage aussi être fortifiée, afin que vous vous accrochiez davantage à lui et vous ayez confiance que jamais Dieu ne peut faillir lorsqu'il a fait la promesse. Ce que nous avons besoin, c'est qu'il nous donne la grâce d'avoir la persévérance et de pouvoir effectivement aussi nous accrocher à lui. Nous savons qu'il a fait des promesses dans les scènes écritures, mais il a toujours tenu ce qu'il avait dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, nous savons qu'il nous a fait des promesses, même si on ne le voit pas, mais nous savons que cela va vraiment s'accomplir, parce que c'est un Dieu qui sait ce qu'il dit. Comme nous l'avons dit, quand il dit, la chose arrive, et lorsqu'il ordonne, et elle existe exactement. Nous le remercions vraiment pour sa fidélité, parce que la Bible nous dit que son nom est fidèle. Dans le livre de Philippiens, nous lisons une portion de l'Écriture, on cela. Dans Philippiens au, au, au chapitre, chapitre 3, nous lisons cela, nous lisons à partir du verset 10 qui nous dit, Philippiens 3, verset 10, il nous dit, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est donc en arrière et me portant vers ce qui est donc en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tendre Père et précieux sauveur, encore une fois, nous revenons à toi pour te dire merci. Merci parce que tu ne cesses jamais de nous donner ces soins qui nous aident de pouvoir pouvoir aussi pour notre pain quotidien, dans notre marche de tous les jours, Père Saint-Dieu, pour que, Seigneur, nous soyons fortifiés par toi. Parce que l'homme intérieur a besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint. C'est pour ça que nous courons aussi dans, dans ta maison, malgré notre état, mais nous avons vraiment besoin de pouvoir être là où tu es, bien-aimé Père Saint-Dieu, et que nos cœurs puissent être... Réjouis et nourris encore davantage, Père béni, soit ton Seigneur encore pour la parole que nous venons de lire, puissiez vraiment nous parler et nous conduire. C'est vraiment cette grâce, mon Père, au nom de Seigneur Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà cet homme, effectivement, qui, dans sa marche avec Dieu, ayant démontré, effectivement, la grâce que Dieu lui a, accordé pour tout ce qu'il a eu à pouvoir avoir effectivement aussi dans le passé, il, il se rend compte effectivement de, de cet amour que le Seigneur lui a vraiment témoigné dans sa propre vie alors qu'il était vraiment ignorant de cela. Il y en a eu beaucoup d'autres effectivement qui dans son temps aussi ont eu à pouvoir vivre comme lui effectivement mais Dieu a eu à pouvoir faire un choix sur lui. Il s'est rendu compte effectivement de ce choix que Dieu a eu à pouvoir faire et, et, et de tout son cœur il a toujours été reconnaissant. À Dieu, parce qu'il a toujours eu à pouvoir, depuis le temps que Dieu a eu à pouvoir mettre sa main sur lui, effectivement, c'est-à-dire lui, lui apparaître, effectivement, parce qu'il il était dans, dans, son, dans son élan, effectivement, et pensant toujours qu'effectivement qu'il servait Dieu. C'est là alors qu'il apprend avec stupéfaction qu'effectivement que les dieux dont il pensait qu'il servait, et c'était ces dieux-là qu'il combattait. Mais il a remarqué aussi que malgré qu'il le combattait, ce Dieu avait toujours la compassion et l'amour à son endroit. C'est cela la chose qui a vraiment touché cet homme au plus profond, effectivement, de lui-même, de réaliser qu'effectivement, que il avait entendu parler quand même que c'est un Dieu qui, qui est un Dieu d'amour, effectivement, pour ce qu'il a fait pour Abraham, effectivement. Parfois on peut entendre des choses comme ça, mais lorsqu'on arrive à pouvoir le vivre, c'est à ce moment-là que ça change vraiment votre vie et votre façon de pouvoir voir. Et aussi, ça renouvelle un attachement tout à fait particulier à l'endroit de, de ces dieux parce qu'il vous a manifesté. Je pense que les seigneurs, notre Dieu, a eu à pouvoir dire quelque chose je pense à, à Simon hein, c'est quoi c'est Simon qui qu'il avait invité chez lui à, à la maison et là il a reçu ses, ses, ses invités et tout ça et tout ça et lui aussi il est venu mais chaque fois que l'invité donc qui était tellement beaucoup euh, dans peut-être que dans dans la même obédience que, que lui Simon qu'il recevait puisque est le Seigneur, il venait, là faisaient des choix sur des œufs effectivement ils sont venus et il les embrassait, on les lavait les pieds on les accueillait d'une bonne manière effectivement et, et on le mettait Parfum, pour que c'est comme ça que c'était effectivement, quand on a eu une personne chez soi. Et alors, lorsque le Seigneur notre est venu, et le Seigneur qu'il l'a invité effectivement pour venir, bon là, c'est lui, et voilà qu'on ne se n'est même pas occupé en fait, il, il était là avec euh, ses pieds aussi, aussi sales, effectivement, comme, parce qu'il a marché euh, des, des licences à pied, effectivement aussi, et on ne lui a pas lavé les pieds. Comme et on ne lui a même pas donné un baiser de, de bienvenue et, et on ne lui a même pas aussi vendu, euh, euh, effectivement, comme cela, de du parfum, comme cela était. Alors, pendant qu'ils étaient là tous, effectivement, à table, je crois, ils, ils étaient en train de se réjouir, effectivement, bon, en parlant de beaucoup de choses dont ils avaient tellement la grande connaissance comme il s'est considéré, effectivement. Et voilà que. Là où le Seigneur était assis, on ne s'occupait pas tellement de lui, malgré qu'on l'a invité. Et voilà, quelque chose se passe, effectivement. Il y avait une femme dans cette contrée-là. Et en plus de cela, une femme de mauvaise vie. Donc c'est elle dont tous ceux qui se considéraient comme étant dans la haute classe. Spirituelle, effectivement, ne veut même pas s'approcher, ni même parler avec, parce que vous vous approchez, vous parlez avec, vous êtes souillés, en fait. Mais voilà que lui, il était assis. Et cette femme-là, de là où elle était, elle il a, il a couru évidemment, et elle est venue vers lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que Simon et les autres qui étaient vraiment vus comme des saints. Vous voyez Parce que les pharisiens, je vous l'ai dit, je pense que nous avons entendu ça le mardi, un pharisien, vous ne pouvez même pas trouver en fait un défaut. Il faisait tout pour que tout ce qu'il fait, effectivement, soit exactement conforme à ce que Moïse a dit. C'est cela, en fait, l'esprit religieux, en fait. Donc, il faut bien comprendre cela parce qu'il ne faut pas mal comprendre les choses, en fait. Parce que, d'abord, le Seigneur a dit de ce que vous savez, effectivement. Donc, quand on le regardait, il n'y avait même pas à pouvoir reprendre. Il faisait tout, effectivement, pour que cela soit ainsi en, en réalité. Mais, vous savez, euh, l'apôtre Paul, ici, nous dit quelque chose pour que je puisse rappeler un peu votre esprit, pour que vous puissiez comprendre. Il dit une chose, l'apôtre Paul, il dit une chose dans euh, Philippiens, ici, l'écriture que nous avons lue. Il dit, <coughs> verset 8, vous me permettrez, je le disais, hein, il dit, et, et, et même, je regarde toute chose comme une perte. Vous suivez, hein? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renoncé à tout, et je regarde comme de la boue, en fait, de gagner Christ. Maintenant, verset 9, il dit Et d'être trouvé en lui. Vous comprenez? Non avec ma justice. Vous savez, vous, vous donc, les gens, ils veulent faire. En fait, c'est comme ça, les, les, les, les pharisiens, vous connaissez, non? Donc, il dit, Mais non avec ma justice. Il dit bien, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, où c'est En Christ. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Donc notre justice n'est pas celle que nous fabriquons, ou que nous essayons de pouvoir. faire. J'espère que vous comprenez. Mais en fait, celle-là, c'est la vraie parce qu'elle se manifeste en nous. Et nous, nous l'expérimentons en fait, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Vous comprenez Donc, Nous ne fabriquons pas effectivement quelque chose pour que les gens nous voient. C'est cela le grand problème. Je veux que vous compreniez ces choses-là parce que ces gens-là, c'est vrai, c'était des, des, des, des pharisiens comme, comme on le voyait, effectivement, ils faisaient, faisaient tout effectivement pour... Parce que c'était en fait un esprit qui dit, il faut qu'on fasse que de la manière comme Moïse a dit. Mais quand on s'agit de l'obéissance de Dieu, c'est tout à fait différent. Est-ce que vous comprenez il y a une différence, frère, entre obéir à Moïse et obéir à Dieu. Est-ce que vous voyez la différence Est-ce que vous comprenez la différence <rire> Oui, il y a une très grande différence. Bon, on continue ici. Alors, il, il dit, comme il ne fait pas, effectivement, dans, dans cela, pardon. Donc, donc alors, il, il, il a vu, effectivement, comment sa propre vie a été, donc... Aussi changé. Donc il est devenu reconnaissant à, à notre Dieu pour cette manière dont le Seigneur a eu à pouvoir faire quelque chose dans sa propre vie. Alors que lui, il, il allait dans d'une direction, mais que le Seigneur l'a eu à pouvoir l'amener dans cette direction. Toute cette reconnaissance, c'était quelque chose qui était tellement au plus profond de son âme. Et maintenant, voyez-vous qu'il se regarde d'une certaine manière ou d'une autre dans la marche dans laquelle il avançait à, avec Dieu. Il nous dit ici au verset... Euh, verset ici euh, 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mais nous savons qu'effectivement, que, il ne l'a fait pas, effectivement aussi dans les des écritures, qu'il y a un prix. Parce que, vous vous souvenez, dans Corinthiens au chapitre 9, il nous dit une chose, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon le gars donc, et comme il exprime aussi que les athlètes de tout ça, ils font tout effectivement parce qu'il y a pour bon, remporter les prix. Vous connaissez, non Oui. Donc, il nous fait savoir quelque chose de tellement si important. Il nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Alors, si déjà... J'entends cela, ou bien quelqu'un est, est conscient de, de ce qu'il exprime, effectivement. Ce qu'il doit se conformer, donc il doit faire en sorte que lui-même, qu'il puisse s'observer, pouvoir, puisqu'il n'a pas remporté les prix, s'il court de manière à pouvoir remporter les prix. Si, effectivement, parce qu'il a dit, l'athlète n'est pas couronné s'il si n'a pas combattu. Selon donc le règle. Donc il y a un prix. Parce que, regardez, c'est lui-même qui nous dit ici, je pense dans Corinthiens chapitre 9. Il nous dit, euh, je pense c'est oui, il nous dit quelque chose ici. Verset 24, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous ?» Vous comprenez ?« Mais qu'un seul, un seul remporte les prix. » Vous voyez, parce qu'il y, y a un prix, n'est-ce pas, qui est là, parce que tous ceux qui courent quand même, comme on sait jusqu'aujourd'hui, il y a quand même un prix là, c'est-à-dire soit une de médaille d'or, j'en sais absolument rien, mais parmi ceux qui courent, on n'a jamais vu, bon, je ne sais pas, mais on n'a jamais vu deux premiers. Vous comprenez, depuis, depuis que vous avez vu les jeux, les gens qui courent, effectivement, on n'a jamais vu deux premiers. Il doit toujours un premier. Vous comprenez Donc, alors, il nous dit ici, courez de manière à le remporter. Donc, ces prix-là qui est fixé, donc, il vous est donc demandé vous, de courir de la manière, de telle manière que vous puissiez remporter ce prix-là. Et c'est pour ça qu'il nous apporte aussi la plus loin, tête n'est pas qu'on si il n'a pas combattu, sur les... donc, il y a des règles qui sont donc effectivement, oui, là, exigés pour que, parce que tu ne peux pas remporter les prix, tu étais d'abord caché quelque part, comme ça tout le monde a, a et puis tu sors, ouh, tu dépasses pas la ligne, la ligne d'arrivée, parce que oui, hein, tu n'es pas la ligne d'arrivée, dire, ah, ah j'ai remporté les prix. Non, non, non, non, on ne te donnera pas la cour, enfin, on ne te donnera pas les prix, parce qu'il faut commencer par là, donc faire le tour, effectivement, endurance, effectivement, et puis après, maintenant quand l'esprit final est venu, tout le monde est dans la foule, hein, on fait l'esprit final, et puis, paf. Tu, tu, tu démarques de la, la spirit, effectivement, et tu, tu peux maintenant être, en fait, celui qui a gagné, effectivement, le prix. Donc, vous comprenez. Alors, ici, nous dit, donc, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai atteint la perfection. Alors, il a associé le dur, en fait. Remporter les prix et que j'ai atteint la perfection. C'est-à-dire que si je n'ai pas encore atteint la perfection, c'est-à-dire que moi, ici... <rire> Quand il fait comprendre qu'effectivement que je n'ai pas encore atteint la perfection, ça veut dire que la perfection est le but. Ah, ah ben bah oui, ça veut dire que quand je me regarde maintenant, la manière dont je me considère, en fait je ne suis pas encore parfait. Donc je n'ai pas encore atteint la perfection. Parce que qu'est-ce qu'il qu qu fait D'abord, pourquoi on parle de la perfection Quand il exprime effectivement la perfection, mais c'est quoi en fait la perfection c'est le point final parce que si si c'est la perfection si on atteint la perfection donc il n'y a rien à faire est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que ce qui est parfait on ne peut pas ajouter mais on ne peut pas retrancher alors parce que nous nous sommes appelés à ce que nous puissions atteindre donc la perfection puisque le seigneur l'a dit soyez parfait je crois qu'on a, a peut-être dit dans la prière tout à l'heure soyez parfait mais il ne s'est pas arrêté là est ce que vous comprenez il dit soyez parfait comme votre père est parfait donc en fait la perfection c'est notre père c'est à dire qu'effectivement que nous devons pour être parfait nous devons atteindre l'image de notre père donc cest à que il dit que je, je n'ai pas encore atteint la perfection. C'est-à-dire que moi ici, je dois me forcer à ce que je sois dans la marche comme cela se doit pour que j'atteigne la perfection. Mais maintenant la question est cela effectivement. De quelle manière moi je peux atteindre la perfection Oui parce que c'est le but atteindre. Comment moi ici Parce que je veux atteindre. Et c'est pour ça que je suis appelé. De quelle manière moi je peux atteindre la perfection C'est important, cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous rassemblons. Donc, de quelle manière moi je peux atteindre la perfection Et comment d'ailleurs je peux atteindre la perfection Alors, la réponse nous est donnée à les Saintes Écritures, effectivement. Regardez ce que euh, l'apôtre Paul nous fait savoir, effectivement, ici. L'apôtre Pierre, pardon. C'est dans un, un Pierre, je crois, au chapitre 5, je suppose que c'est cela. 1 Pierre au chapitre 5. Vous savez, dans, dans le Saintes Écritures, on, on nous fait savoir que notre Père, notre, notre Dieu, Dieu, hein, c'est un potier. Et quand il cantique comme ça, qu'on chante... Euh, euh, c'est c'est le comme ça. je je je je je je je je je je je je je je je je je je te je te je Fais donc ton temps. Je serai toujours confiant. Les seras-tu Alors vous savez, un potier, un potier, il prend l'argile, effectivement, comme la masse, effectivement, mais en fait il a l'image dans sa tête. C'est les potiers quand il forme l'image, pour que vous compreniez, hein? il prend la boue effectivement, tout ça, c'est l'argile, hein? il prend l'argile effectivement, il, il tourne, ça, il fait ça, et puis vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait Il enlève ici, il enlève là, il enlève ça, c'est lui qui l'enlève, pourquoi Pour atteindre l'image qu'il veut avoir dans son esprit. Donc c'est les potiers qui fait ça, les potiers enlèvent là, il dit ah ici il y a des trous, ici il y a des trous, disent, mais qu'est-ce qu'il fait Mais il sait ce qu'il fait. Il enlève ici, il enlève là, là, là, là, là, là, là. là et puis on regarde, il et puis, il ne fait qu'enlever, il ne fait qu'enlever, il ne fait on passe n'enlève pas, la masse, sera toujours brute. il n'y aura jamais rien. Donc il faut qu'il puisse et arriver. Eh bien oui. Alors l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre, par exemple, il nous dit ici, regardez, dans 1 Pierre au chapitre 5, il nous dit, il dit, verset, le euh, même verset 6, il dit, humiliez hein, Imméliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, enfin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est la vérité. hein? Il ah. dit donc, soyez donc sobre, pas ivre, hein? mais sobre, et veillez. Vous voyez cela C est toujours important de dire veillez parce que vous ne savez pas quelle heure il viendra. Vous savez, hein Et puis, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pour ça aussi, je vais continuer en sabbat. C'est pour ça aussi, frères et sœurs, il nous est toujours demandé aussi de nous soucier aussi des autres. C'est-à-dire que de veiller sur vos frères et vos sœurs. Il y en a de ceux qui sont faibles, mais toujours entourés. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que, vous savez, dans, dans le troupeau, vous regardez pas des documentaires, hein, vous voyez toujours les lions, qu'est-ce qu'ils fait quand ils regardent le troupeau là hein il regardent le troupeau qui part. Ils regardent celui qui, qui, qui traîne derrière. Là. Quand il traîne derrière, il dit « Ah, monsieur, il a jamais l'isolé du groupe. » Une fois qu'il l'isole, c'est là la proie. Mais c'est vrai, c'est quand vous vous retirez. Vous savez que c'est très mauvais pour un frère, pour une sœur, de pouvoir ne pas venir à l'Assemblée. Vous pouvez vous justifier avec des raisons de toutes sortes de couleurs. En tout cas, vous n'avez pas raison de ne pas venir à l'Assemblée. Frère, parce que bon, oui, tu vois, je suis fatigué, bon, je reste. Non, mais... non, non, non, non, non, non, non, non. La connexion, c'est pour les gens à l'étranger. Amen. Et vous savez, c'est la Bible, hein. Vous, vous, vous jouez trop avec les choses de Dieu, avec votre docteur qui vous enseigne. Il vous envoie la perdition, frère. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit N'abandonnez pas votre. Voilà, voilà mon frère et ma soeur. Donc, il faut que vous soyez persévérants dans le rassemblement. C'est-à-dire que notre réunion, c'est-à-dire que le fait. Mais c'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Amen. Vous vous souvenez, quand on a dit, bon, monsieur, vous devez. Quand nous étions dans nos maisons, nous pleurons. Parce que nous étions sur une terre étrangère. Nous pleurons pour être là chez nous à pas sur les terres de Babylone. Non, non, parce qu'on pleurait pour être là ensemble. Oui. Les jours où nous sommes venus, on a embrassé même les tapis. Oui. Ah oui, vous dis, oui. non, non, c'est. Oui, oui, Nous étions notre tapis. il s'est dit que ça nous a manqué même les tapis. On a oublié. Hein? Ah. N'abandonnez pas, c'est écrit dans Hébreu chapitre 10, n'abandonnez hein? pas notre rassemblement. Vous pouvez avoir toutes les raisons, ô oh, sœur tellement fait, ô oh, frère tellement fait, ceci et cela. Mon frère et ma sœur, ton problème à toi, Dieu t'a dit à toi, n'abandonne pas votre rassemblement. Si déjà tu le fais, Est-ce que tu as un problème. Au-dedans de toi, tu n'es pas correct. Tu peux te justifier avec les Écritures, sache simplement que tu es condamnable par les Saintes Écritures parce que tu n'as pas communion avec tes frères. Ah, que Dieu soit béni Vous ne le direz pas Oh je ne le savais pas Seigneur oh, je... non, non maintenant vous le savez Donc vous abandonnez votre rassemblement Parce que Dieu vous a Mais c'est sûr et certain. Mais c'est que vous devez vous poser la question Alors c'est vrai que il y a... Vous savez quand on est droit devant le Il y a une, y a une raison bon, une circonstance un peu exceptionnelle Qu'on ne sait pas être là Qu'on sait qu'on de gloire à Dieu C'est aussi bien mais pas trouver toujours raison parce que bon, tu veux t'asseoir à la maison, les pieds sur la table et manger des types et écouter la prédication. Ça... Mais c'est comme ça. Hein? Oui, parce qu'il dit, oh, je suis au chaud, donc j'ai peut-être la bouteille de lait ici, ou la bouteille de biscuit là-bas, je vais pas aller plus loin pour pouvoir... Et puis c'est bon, bon pour les enfants. Non, non, non, non, non, non. Nos enfants, nous. Ah oui, mais nous, nous en avons eu un frère et soeur. Qu'ils naissent, qu'il vente, et qu tout ça, que Dieu vous bénisse. Il doit venir à l'Assemblée. C'est pour ça que je, je, je remercie Dieu pour de telles soeurs madame, qui ont leurs enfants, qui sont là, le petit, sont déjà à la chorale. Vous voyez, quand vous dites que les enfants sont comme ça, vous voyez, l'enfant soupire lui-même. Je dis que je veux, je veux, je veux, je veux, et vous entendez l'enfant qui chante des cantiques. Mais vous voulez le laisser à la maison pourquoi Pour chanter quoi c'est la vérité. Vous voyez, c'est en fait. Bon, bref. Alors, il nous dit, ici, sachant, vous comprenez donc, hein, cherchant qui y dévorera. Donc, alors il dit, qu'est-ce qu'il lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aussi à vos frères dans le monde. Partout où vous irez, effectivement, hein, et vous allez remarquer, effectivement, que nous passons par des situations. Quand nous sommes des dieux, nous passons par des moments difficiles. Ça C'est important pour cela. Alors, il nous dit, mais là, verset 10, il nous fait comprendre, comme nous l'avons dit avec les potiers. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que ce n'est pas beaucoup, hein, un peu de temps, qu'est-ce qu'il fera Lui-même, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera lui-même, vous fortifiera et vous rendra aussi inébranlable. Donc c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Maintenant ma question est celle-ci, mais comment c'est Dieu-là le fait? Comment c'est Dieu-là le fait? Vous, vous vous souvenez quand mon grand chantait ici avant de pouvoir partir? Vous vous souvenez? Quel est le cantique qu'il a chanté? Vous étiez là, non? Oui. Lorsqu'il a pris sa Bible et s'est dirigé là-bas, Hein? Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'il chantait Il disait, donne-nous l'ancien évangile hein? Donne-nous l'ancien évangile Satan ne veut pas l'écouter, n'est-ce pas mm -hmm. Mais Dieu vous perfectionne par sa parole C'est par là que le Seigneur vous taille Il n'a pas un autre instrument, frère Maintenant, vous comprenez effectivement pourquoi il faut être quand même assidu à l'assemblée quand vous restez à la maison, mais, mais, mais, mais Satan s'occupe bien, hein? ah, oui, bien de vous. Ah oui, il s'occupe vraiment bien de vous. parce que sans, sans raison valable, hein? il s'occupe bien de vous. Ah je ne vais pas aller parce que le frère tel là, il a fait comme ça. Non, non, non, non, mais vous devez savoir que votre place est dans l'assemblée pour écouter la parole. Parce que c'est là où on le trouve. Ah, parce que ceux qui sont aussi en connexion, aussi, ils sentent la présence du Seigneur, la présence, parce qu'ils sont dans une condition qu'il aurait aimé être là. Mais si toi, pour manger seulement des beignets, tu restes à la maison, alors vous comprenez très bien que les choses seront différentes. Oui, parce que vous ne recevrez rien. Malgré que vous allez vous connecter, parce qu'il faut qu'il y ait une motivation, une raison valable. C'est important, parce que c'est nécessaire, parce que Dieu nous taille, Dieu nous parle. Quand vous êtes ici dans, dans, dans le lieu, vous sentez qu'il est là. C'est la vérité, frères et sœurs, même si vous ne le croyez pas. Mais il est là quand même. Donc, c'est donc là aussi que nous, nous sentons cette touche aussi. Et puis, nous réalisons qu'effectivement, qu il nous fait savoir que ça, ça, il nous, il nous taille, il nous montre effectivement ce qui ne va pas. C'est ça l'amour de Dieu à notre endroit. Parce que nous sommes ses enfants. Donc, c'est par ces moyens-là. Et parce que, évidemment, vous direz, mais frère, est-ce que c'est vrai Mais écoutez, très bien. Qu'est-ce qu'il nous est dit, en fait, dans les Saintes Écritures qu'il il a donné les uns comme, hein? Pourquoi pour le perfectionnement des saints. Donc c'est pas la prédication de la parole. Au travers de ces serviteurs qui vous apportent l'évangile, que Dieu vous parle, que Dieu vous taille, que Dieu effectivement aussi vous perfectionne, effectivement aussi, qui vous fortifie aussi par là aussi. Parce que c'est comme cela qu'il fait effectivement avec chacun de nous. Si maintenant nous ne nous nous donnons pas l'occasion à Dieu de pouvoir arriver va pouvoir faire quelque chose à nous, frères et sœurs, nous serons simplement des gens qui ont emmagasiné quelque chose, mais qui ne font absolument rien. Ah oui, parce que, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre que La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait au-dedans de nous Mais, En fait, elle agit, en fait, pour vous qui croyez, n'est-ce pas Quand vous la recevez, elle doit agir. Mais comment est-ce qu'elle agit, en fait, en vous Comment cette parole de Dieu agit en vous, en fait Je pense que vous pouvez comprendre. Parce que la parole de Dieu doit travailler dans chacun. Si elle n'agissait pas en vous, vous voyez que vous serez en fait insensible à la parole de Dieu. Mais pour qu'elle agisse effectivement à vous, il faut que vous puissiez être sensible à ce que Dieu dit. C'est pour ça que d'abord, comme nous le disions effectivement, vous venez vous-même dans la maison du Seigneur parce que vous avez compris l'importance d'y être là vous avez compris aussi que comme le Seigneur l'a dit dans les Saintes Écritures comme dans le livre des Actes au chapitre 2 il dit, il persévérait dans la communion fraternelle vous savez pour quelle raison la communion fraternelle est importante je crois que peut-être on en a déjà parlé ici probablement effectivement mais je vous pose la question, vous, vous que vous puissiez un peu répondre en vous-même. Est-ce que toi, sœur, toi, frère, tu sais vraiment pourquoi la communion fraternelle est vraiment importante Vous en parlez tout le temps, vous en écoutez effectivement, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de pouvoir savoir en quoi est-ce que la communion fraternelle est importante Qu'est-ce qu'elle m'apporte au moins Souvenez-vous, nous l'avons lu ici aussi dans les scènes d'écriture, quand la, les, les apôtres ont été euh, flagellés aussi, ont été euh, réprimés, effectivement, qu'ils ne pouvaient pas, ils ne sont pas partis quelque part d'autre. Il dit, bon, on va seulement se cacher, chacun chez lui, dans son coin, effectivement, pour pouvoir se mortifier. Et puis maintenant, on commence à se poser des questions. Non, la Bible a bien dit, ils allèrent vers le leur. Est-ce que, que Dieu te bénisse, messieurs. Ils allèrent vers le leur. J'ai toujours ainsi dit, vers le leur, pas vers les autres. Ils allèrent vers le leur. Et, et quand ils arrivaient vers le leur, ils élèveraient tous la voix ensemble. Vous remarquez très bien que tout leur, le leur, là, qui était là-bas, ils ont épousé la même cause. Mm -hmm. Vous voyez, un corps n'a pas seulement le bras. Pour le bon fonctionnement du corps, c'est pour ça il est le corps, mais chaque membre a sa place. C'est ainsi que le corps devient fort, parce que c'est dans le corps où chaque membre est à sa place que les fonctionnements se fait normalement aussi dans un corps. Alors un corps qui est divisé et séparé, il perd sa force. Est-ce que vous, vous comprenez, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, effectivement. Donc, vous pouvez remarquer que lorsque l'évangile a été donc apporté, pour que vous puissiez comprendre, frère, pourquoi est-ce que nous désirons avoir cette communion avec le frère et la sœur et mon frère et ma sœur. Vous comprenez ça C'est nécessaire. Parce que quand il reçut donc la, la parole de Dieu, de bon cœur, et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, regardez comment les choses se font. Les choses commencent à pouvoir se former. Celui-là, il sent le désir de pouvoir faire ceci pour celui-ci. Celui-là, pour ceci, effectivement, et ils se mettent ensemble. Ah oui, vous me regardez, il dit, mon frère, on ne se comprend pas très bien. Mais il dit, mais, mais dans Acte 4, 32, qu'est-ce qu'il dit vous connaissez l'écriture Tous ceux qui avaient cru. C'est 4, 32. Hein? Après que le leur, non Le leur, vous vous souvenez Vous descendez plus bas. c'est 32. Tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un. Une même. Voilà. Donc ils formaient effectivement un corps. C'est pour ça que dans le corps, j'aime Dieu parce que pour le bon fonctionnement, qu'est-ce qu'il nous est dit en fait dans 1 Corinthiens au chapitre 12 c'est dans ce corps que tu as versé des dons, non? Pour toute l'utilité commune, à ah, Osa, il a donné, il a ceci donné, donné, donné, donné. Et tout ça, effectivement, c'est pour, pour l'utilité commune. Jamais on donne les dons pour que ça soit exercé dans sa maison. Est-ce que vous suivez? Donc, tous les dons qu'on donne, effectivement, puis comme la Bible nous fait comprendre aussi, c'est pour l'édification du corps dans ce corps. L'accord est tout un ensemble, en fait. L'âge, effectivement, c'est pour que nous puissions être dans, dans cette unité. Et pour quelles raisons Mais pour que le corps puisse fonctionner. C'est important que vous compreniez cela. Euh, fonctionner normalement, qu'il soit un. Parce que c'est le corps de Christ, effectivement, qui doit faire une chose tout à fait exceptionnelle. C'est l'œuvre, effectivement, de la fin. Vous le saviez Vous ne le saviez pas Mon frère et ma sœur, d'abord vous savez quand même que la Bible nous fait savoir que nous avons été abreuvés par un seul esprit. Vous me suivez Pour former un seul corps. C'est-à-dire quoi Par exemple, que mon frère Jonas, monsieur le baptême du Saint-Esprit, mon frère ici aussi, et étant dans un endroit, évidemment, où il pouvait être. Mais quand lui, il a reçu, ça veut dire que Dieu l'a placé dans le corps. Lui, il a reçu, Dieu l'a placé dans le corps. Mais lui, quand il est placé dans le corps, il va à sa place. Pour fonctionner, il ne va pas se mettre à la place des de docteur. Vous comprenez Oui. Donc, il va à sa place. Le docteur va à sa place. Il en va à sa place. Chacun debout. Chacun à sa place. Et quand on rentre à notre place, si par exemple, lui, frère Jonas, était donc le bras, il va au bras. Lui, docteur, à la main, il va à la main. Vous comprenez Alors, euh, si lui maintenant, il est les pieds, par exemple, donné, donc, il va là-bas. Et quand tous sont assemblés, le corps va fonctionner. Parce que quand les choses, quand les bras n'est pas encore à sa place, c'est pour ça qu'on nous dit jusqu'à ce que le dernier soit entré. Parce qu'il manque. Vous n'avez pas les dit mais regardez bien, non? on nous fait comprendre pour que vous puissiez comprendre bien. Puis on va prier, regardez très bien. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, c'est là aussi, c'est là. Oui, c'est cela. 1 Corinthiens au chapitre 12. Mm -hmm. au chapitre 12 voilà voilà un corinthien au chapitre 12 il nous fait savoir cela voilà mmh. ah, le verset 12 il dit car comme le corps est un vous, avez vous suivi et a plusieurs membres et comme tout le membre du corps malgré leur nombre ne forme qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ. Donc nous sommes membres. Ah oui, dans ce corps, il n'y a pas seulement que... Parce que, regardez très bien, nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit dix soit libre, nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Puis on nous montre les pieds, l'oreille ainsi, les suites, effectivement, ainsi. Donc, chaque membre doit être à sa place. Ah oui Pour le bon fonctionnement du corps, il faut qu'il soit là, effectivement, aussi. Donc, c'est ainsi que Dieu a donné, effectivement, tous ces dons, effectivement, pour le corps. Donc, il est donc absolument nécessaire que le corps soit complet. Bien sûr, <rire> je vous disais tout à l'heure, mais... C'est le corps de Christ qui doit agir. Parce que, regardez, c'est absolument important. On nous dit que notre Seigneur, c'est la tête. Mais la tête a besoin du corps. C'est ça qu'on nous dit que nous sommes donc le corps de Christ. Et sur cette terre, effectivement, pour qu'on voit Christ, que Dieu soit béni, il faut que le monde voie que Jésus qui a parlé, qui est ressuscité, effectivement, que les gens ne pensent pas qu'il est ressuscité ou qu'il ne voit pas, mais qu'on puisse le voir, le voir de nouveau, bien sûr. Et de quelle manière, effectivement, que le monde pourra voir Jésus, mais c'est au travers de vous. Vous pensez que tout ce don, effectivement, que Dieu déverse, effectivement, dans son Église, je pense, parce que, parce que comme il nous fait savoir, effectivement, que nous avons, ces dons-là, c'est pour, pour rien. Non, non, non. C'est pour qu'à la fin, effectivement, que le monde voie vraiment Jésus en action. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que le corps de Christ, effectivement, va entrer en action. Parce qu'avant que, avant que <rire> nous puissions partir de ce monde ici, il faut que le monde voie Jésus. Mais c'est le même but que vous avez écrit quand même à cette parole, non? Vous oubliez rapidement, mais quel est le but pour lequel vous croyez à la parole de Dieu? Ce que Dieu doit être manifesté en vous. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que nous sommes appelés à être un avec lui? Parce que sur la terre, il faut qu'on le voie. L'épouse, avant qu'elle soit enlevée, le monde doit voir. Elle doit vraiment voir. Ce n'est pas pour rien que... Toutes ces années, comme tu les, les, les fait savoir à ah, celui qui vaincra, on ne on, on prend, on, on prend pas de vaincu. Non, non, non, on prend de vainqueurs, Parce que les vainqueurs sont comme Christ lui-même. Il a vaincu et nous avons la victoire. Et c'est important cela. Mais il a vaincu quoi Il a vaincu toutes choses. Même quand vous voyez effectivement Satan qui est venu pour pouvoir y va, pour voir aussi, il, est, il est écrit, il est resté persévérant dans la parole. Amen. Je vais vous montrer aussi dans les scènes Écritures, dans le livre d'Apocalypse, effectivement, il est dit cela. Il est dit une chose, Apocalypse chapitre 3, il nous fait savoir. Il dit ceci, le verset, le verset, euh, le verset 9, non, verset 10, 3 verset 10, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, il dit, je te garderai aussi, à l'aide de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne tu as gardé la parole de la persévérance parce que un temps viendra et de toute façon nous y sommes presque évidemment aussi c'est qu'on va pousser les gens à faire des compromis déjà, vous, on vous dit effectivement ben, vous savez, c est, c est, vous savez, les gens vous voyez, vous devez bref, parce qu'ils vont prendre frères et sœurs, qu'est-ce que les saintes écritures nous disent effectivement en rapport avec la salutation pour les chrétiens je vous pose la question vous êtes comme ça en train de regarder oh c'est simple, non c'est pas simple parce que cette habitude là va s'installer et maintenant, vous brisez l'écriture c'est pas moi qui ai écrit ça c'est l'écriture qui a dit saluez-vous comment Avec des coudes, avec des poignets Non, parce que nous sommes entrés dans le poignet. Et puis dans le, dans le poing. Ah ben oui, c'est ah oui, vrai. Mais vous devez quand même observer. Vous dites qu'il y a quelque chose qui est tenté de se mettre en place. Ces habitudes vont rentrer il faut pour les faire sortir ça devient difficile. Nous revenons dans ce que nous lisons à Philippiens. Donc c'est nécessaire que vous puissiez prendre conscience de ce que Dieu, notre Seigneur, veut. Surtout, ne pas perdre de vue. C'est important, frère. Tout ce qui se passe, effectivement, vous devez toujours être conscient de ce qu'il en est en rapport avec... Alors il nous dit ici, effectivement, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà apporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque c'est Philippiens, chapitre 3, 15, 12. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc effectivement, que lui m'a saisi. Mais moi aussi, je veux quand même aussi le saisir. C'est-à-dire que je ne veux pas le lâcher. Non, parce que frère, pardonnez-moi, mais regardez très bien frère et sœur. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Je crois que c'était Lévi. Lévi était assis pour s'occuper des impôts. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et suis-moi. » Mais cet homme, il a abandonné ce qu'il avait, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe, effectivement, quand tu es en contact avec lui donc l'effet simplement dit mais viens suis-moi c'était c'est comme si c'est qu'il y a une attraction en fait donc cet homme s'est levé il a suivi il s'est accroché à lui donc tout ceux auxquels le Seigneur a dit simplement euh, peut-être donc viens suis-moi ces hommes sont levés ils l'ont suivi pourquoi parce que il avait dit lui-même mais c'est pas, pas moi qui pas moi qui t'ai choisi alors qu'est-ce qui se passe effectivement si le Seigneur lui t'a touché il t'a saisi c'est une grâce alors au-dedans de toi, mon frère et ma soeur, il doit se passer quelque chose. C'est pour ça quand je vois les gens, oh non, parce que on me dit, on m'a fait, moi je peux plus encore faire ça. Il, y a, il y a un problème. Tu n'as pas eu contact avec Dieu. Quand on t'a saisi, tu ne vas pas suivre un frère. Tu ne vas pas suivre une soeur. Non, tu suis, c'est Jésus. Il va te conduire ici à un endroit où tu n'es pas bien pour toi. Il te fait sortir là-bas. Il t'amène quelque part, fait. même c'est lui que tu suis. Puisqu'il m'a saisi. Moi, je veux aussi le saisir. Pourquoi Je cours effectivement, je veux l'avoir. C'est pour ça qu'il a peau me dit, mais tous ceux qui me conseillent, regardé, même l'orgueil, la présentation, mais je ça comme étant de la boue, je le veux lui. C'est mon objectif, je le veux lui. C'est vrai. C'est quand on a tous cela, frère, c'est comme ça qu'ils pouvaient dire qu'ils allèrent vers le leur. Parce qu'on a la même détermination. On suit le Seigneur qui nous a touchés, peu importe ce qu'on peut me dire. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'ils avaient la détermination. Jugez-en vous-même, s'il faut obéir à Dieu ou à vous-même. Donc, à, à vous. Mais en fait, ils étaient déterminés parce qu'ils oui, voulaient, c'est Jésus, c'est celui-là qui marche avec, qui, qui veut marcher. Il ne veut pas perdre de vue, en fait, parce qu'en ce moment, tu peux perdre de vue, en fait. Pourquoi Mais le diable, il est malin. Il va te mettre des problèmes avec des gens, tout ceci, si cela. tu viens à l'assemblée, tu commences à penser, oui, les frères tels. Malgré que la prédication est apportée pour toi. Oh, mais il m'en veut toujours, je ne sais pas pourquoi. Et c'est toujours dans l'imagination. Donc, tu ne vois rien, tu ne vois même plus, tu ne vois pas le chemin. Mais quand tu le vois, tu es focalisé sur ce que Jésus te dit. Je suis venu pour l'écouter, pour que je puisse moi avoir encore quelque chose de plus encore à en moi, l'esprit davantage à moi. Comme ça, au moins, je peux continuer à m'en. Pas si tu ne le vois pas, mon frère, tu ne vois pas persévérer. C'est ah ben, nous continuons il dit je cours en fait et puis frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et portant ce qui est en avant c'est ce que nous disions Bien sûr, ben oui. Vous êtes toujours là, et toujours, oui, euh, toujours, c est, c est, les choses là, quand, quand il était là, il avait fait, et nous avons fait. C'est-à-dire des choses, en fait, des choses qui vont tout, effectivement, qui n'ont pas de sens et qui n'ont même pas d'importance pour votre base spirituelle. Ce que Dieu nous demande nous, c'est de ne pas toujours revenir en arrière. On doit regarder effectivement à quoi le Seigneur nous a appelés. Nous, nous avançons parce que le Seigneur nous a. De toute façon, tout ce qui est même nos péchés. Que nous avons eu à pouvoir pécher. Vous ne revenez pas. Amen. Vous n'avez pas à revenir. J'ai toujours eu à pouvoir, vous rappeler ici, la Bible dit effectivement, frère et sœurs, tu ne pouvais pas te pardonner toi-même. Oui. Oui. Même tout ce que... Mais le Seigneur t'a pardonné. Amen. Mais s'il si t'a pardonné, il a pardonné tous tes péchés. C'est-à-dire qu'il a lavé, il t'a lavé, effectivement, il t'a complètement lavé. Maintenant, tu dois marcher en regardant devant toi. C'est normal. Si tu t'entends, comme te, te souviens de ce qui est déjà passé, mais ça te fait, effectivement, tu ne peux pas aller en avant. Il dit, je ne pense pas, mais, mais tournant vers ce qui a en avant, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est cela. C'est que, quand on parle de la vocation céleste en Jésus-Christ, tu dois te poser la question de savoir... C'est quoi ça, la vocation céleste Parce que hein? C'est ce qui est écrit ici, non Vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu. C'est pour ça, il faut que vous arrêtiez, frères, et sœurs. Que je ne fais pas ceci parce que telle personne m'a fait, ou telle personne me freine, ou quand je veux faire ceci, que ce soit dans votre travail, que ce soit même dans vos lieux. Je sais rien, effectivement. frères. et sœurs, si vous ne pouvez pas arriver à pouvoir dire « Cette personne ne veut pas que j'avance. » Non, Dieu a dit que tu dois avancer. Quelle est cette autorité que cette personne peut avoir pour t'empêcher, toi, d'avancer. Oh, on me bloque. Oh, euh, celui-ci, cette personne me bloque. Quelle est cette personne, effectivement, qui peut te bloquer quand Dieu t'a déjà débloqué Amen. Non, c'est la vérité, frère. Vous avez été délié. Alors ne, soyez, ne vous mettez pas encore prisonnier à des hommes. Amen. Non, non, qui va te bloquer Mais c'est toi. Dieu a l'autorité. Va de l'avant. Oh, il ne veut pas que je fasse. Non, non, non, non, qu'il veuille ou pas, moi j'avance. Parce que Dieu nous a appelés à la liberté. Ça, ce sont des choses qui sont nécessaires, frère, pour que vous puissiez comprendre que, et c'est la vérité. Je termine par là. Mais dis mais... afin que vous puissiez comprendre, je ne sais pas comment vous dire, mais la Bible dit que Dieu a des projets que Dieu a formés sur nous. sont des projets de blocage. Non. <rire> Non, non, non, non, parce que toujours, j'ai fait mes affaires, je suis bloqué. Mais t'es bloqué par qui Oh, peut-être les grands-pères, je pas payé la poule, j'ai pas payé ceci. Vous n'avez pas besoin de pas payer les coques, frère. Mais c'est vrai, Dieu a dit, mais dites-moi, c'est-à-dire que tu es en train tu prendre là. Donc, moi, quand j'ai commence mon entreprise, ou je commence mes affaires et tout ça, j'ai pas allé consulter les grands-pères pour que je paye les... Non, non, non, non, non, non, S'il cherche à bloquer, comment il va me bloquer, d'ailleurs Oh, oh, je suis au travail, les patrons là ne veulent pas que j'avance en grade. T'occupes pas de patrons qui vont. À... Si Dieu veut que tu avances à grandir, Seigneur, je dois mettre mon dossier. Il veut, oh je me si tu... moi je suis là, dit Seigneur, c'est toi qui dois me dire. Si tu ne veux pas que je monte en grade, je dis à Dieu, ne veut pas. Il veut que je monte. Alors mais aussi longtemps que tu n'as rien dit, moi j'avance les dossiers. Je veux que monter en grade. »« S'il faut devenir général, je veux devenir général. C'est un exemple. Hein? S'il faut général, je deviens général. Mais oui, c'est vrai. Si tu veux être général, Dieu peut la faire aussi. Bon, d'ailleurs, il ne faut pas aller tuer les gens. Hein. J'ai donné un exemple comme ça, donc vous, vous comprenez. Mais tout ce que... Et, et je crois que je termine, c'est ne sais pas la Oui, vas et, et, et, et Je crois que c'est dans le psaume euh, psaume chapitre 20. Je les lis pour vous, hein. Je les lis pour vous aussi, que vous comprendre. Regarde, psaume chapitre 20, Et c'est cela qui, qui, qui dit que vous puissiez au moins le prendre et euh, que vous puissiez, quand vous allez rentrer à la maison, dormir... Vous dites, tous les blocages sont débloqués, il n'y a, a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oui, c'est vrai, ça, il n'y a, a rien, il n'y a rien. Oui, alors il dit, au psaume 20, verset 1, il dit, Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire t'envoie du secours. Amen. Que des Sillons te soutiennent. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agraie toutes tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur Amen et qu'il accomplisse tous tes desseins. Oui! Donc partez avec ça. Sur le chemin. Demain au travail, partout, effectivement, des blocages. Et vous Et vous allez en avant. Donc Dieu vous a béni. Allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Tendre Père et précieux sauveur. nous voulons te dire vraiment merci, mon Père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tes grandes compassions. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Roi et tu nous soutiens. Merci encore pour ton peuple, Père. Merci encore pour ces âmes. Merci pour ton peuple, passé Saint-Dieu. Merci encore pour mon frère Victor, que tu le bénisses, mon bien-aimé. Pour aussi ma soeur, Père de Vissant, que tu la bénisses, mon bien-aimé, Dieu. Pour chacun de nous, pour ton peuple, Père Tibissant, Dieu. Ces âmes qui sont à toi et qui se donnent aussi, bien-aimé, à, à pouvoir s'accrocher à toi encore davantage, Père. Merci pour notre soeur Bébis, que tu as ramené parmi nous, mon béni, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais. Mon âme te loue encore pour ta bonté, pour tes compassions, mon béni, mes Père Saint-Dieu. Pour chaque frère, pour chaque soeur, mon Père Saint-Dieu, pour les enfants que tu nous as donnés, mon béni, Père Saint dieu que tu le bénisses, que tu le, que tu le fortifies, mon roi. Nous prions pour eux, mon béni, Père Saint-Dieu, qu'ils réussissent, mon béni, mes Père Saint-Dieu, qu'ils soient forts, qu'ils soient aussi en bonne santé, mon béni, mes Père Saint-Dieu. Oh, garde ton peuple à toi, mon béni, Père Saint dieu que ceux qui ont du travail, béné Père Saint dieu trouvent encore la de machination, que tu le bénisses, mon dieu porte encore davantage mon roi, je te remercie, je te rends gloire et honneur parce que tu es vraiment vivant Père. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. Merci pour ce que tu fais, garde ton peuple Père. Nous te remercions car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Viens mon grand, il y a, il y a un cantique que je voudrais bien que nous chantions, mais je ne connais pas tellement très bien. Ah, j'aimerais te, te voir mon frère. Ah oui, c'est ça, c'est ça, ça, ça c'est une chanson victoire. C'est une fois, hein Oui, merci. 53 dans les fables numéro 53 j'ai trouvé la paix profonde j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce commune Oh oui, j'aimerais